J'avais un petit ami comme ça, on faisait comme ça quand nous étions ensemble, c'est un signe aussi de désespoir quand Si tu as trop de rêves, ça, ça va te pousser au désespoir et c'est pas bien le désespoir, ça amène à des choses qui sont terribles, parfois catastrophiques. Donc maintenant on essaye à tout prix d'oublier quelqu'un avec qui on parle, je ne sais pas, parfois on va dans la rue, on regarde les gens, les français, des choses comme ça, je ne sais pas si on est bien vu ou si on est mal vu, on est mal vu ici, je ne sais pas si on gêne la population française ou non, mais en tout cas, on est presque, on est là, peut-être c'est malgré eux, je sais pas, parfois on, moi, j'essaie de m'excuser à vous, de vous dire désolé de vous gêner, désolé d'être ici. Euh, je ne sais pas, peut-être euh, si j'ai le reste de papier ça va, ça va diminuer quoi, le salaire d'un français. Euh, ça va, je ne sais pas, mais, en tout cas, je suis là. Euh, pour moi, c'est... Là, c'est bien pour moi, mais je ne sais pas si c'est si pour les Français, pour les Européens, c'est si, si, non. Ouais, c'est tout. Bon. Tu n'es pas sûr d'être bien vu C'est ça que j'ai envie de oh dire Oui, ça, ça, ça, ça, ça me gêne. C'est pour ça que je préfère parfois de rester, de ne pas sortir. Parce que quand j'étais dans la rue, j'ai toujours cette idée-là. Quand on, on voit un Français ou une Française qui s'approche de nous, que ce soit d'origine euh, africaine ou d'autres, on essaie euh, de ne pas faire des gestes qui, qui lui déblaissent, des choses comme ça. On essaie d'être de, de bon de ne pas faire des choses qui le gênent parce que là je pense quand elle rentre à la maison elle va dire des choses et là aujourd'hui j'ai vu des gens des migrants des choses comme ça c'est gênant ouf je sais pas c'est pour ça que je préfère parfois de rester de ne pas sortir je pense quand tu rentres à la maison et va dire des choses, et là, aujourd'hui, j'ai vu des gens, des migrants, des choses comme ça. Oh, C'est gênant, ouf. Je sais pas. Qui dire dans cette vidéo euh, a intériorisé le regard de la société euh, sur lui quand il dit les migrants euh, sont, vus, euh, sont vus de la sorte et, euh, et moi je, je dois agir euh, quand je suis dans la rue, pour que si des personnes me rencontrent, elles ne voient pas ça en moi, elles ne voient pas le migrant. Et c'est une représentation stigmatisée, en fait, du migrant qu'il a, qu a comme intériorisé et qui vient orienter, en fait, son agir. C'est-à-dire qu'il va, il est dans une hyper-vigilance de, de chaque geste qu'il va, qu va devoir faire pour ne pas être associé à ce à « ce, les migrants » qui, finalement, euh, euh, prend toute la place et ça va même le pousser à ne pas à ne, à ne plus sortir en fait euh, dans la rue ce qui est assez euh, ce qui me marque car ça me ça me rappelle en fait le travail que j'ai pu euh, conduire euh, autour de ce camp de la porte de la chapelle et la façon dont j'ai pu euh, comprendre ce dispositif comme une sorte de camp frontière en fait à la à, à l'extérieur mis à l'extérieur en fait de paris à la porte de la chapelle porte de la chapelle finalement qui résonne tout autrement à mon sens c'est à dire que euh, en mettant en place euh, ce centre, on a, on a aussi organisé une justification euh, politique euh, d'un évidement des, euh, des, des, des campements euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient exister entre 2015 et 2016 euh, dans les quartiers nord de Paris, qui finalement se sont délocalisés tout autour euh, de ce dispositif où les gens cherchaient à rentrer, sauf que. Ce centre étant sous-dimensionné, les personnes se retrouvaient finalement sur des campements dans des conditions encore plus euh, euh, difficiles d'accès aux droits, notamment par l'action policière qui s'est beaucoup durcie en fait, euh, au cours de, de l'hiver 2016-2017. Je ne sais pas si on est bien vu ou si on est mal vu, est mal vu ici. Je ne sais pas si on gêne la population française ou non. On a un petit peu dans ce propos, euh, on a un petit peu toutes les, tous, les, tous les paramètres de, de cette question de, de l'hospitalité. Euh, celui qui arrive voit bien qu'il fait une intrusion quelque part dans un monde. Et euh, ce qui est intéressant pour nous, nous les, les sédentaires qui sommes là, qui le voyons, c'est que nous l'entendons. Lui, voir comme nous le voyons, ou comme il craint que nous le voyons, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'il a ce premier, ce premier statut d'intrus, d'arriver quelque part, l'outsider, celui qui vient dehors, il arrive quelque part, et il ne sait pas comment, comment ça va se passer. Il ne sait pas s'il va rencontrer des gens aimables ou des gens non aimables. L'autre la, réaction, c'est d'être dans la dans le remerciement, euh, éventuellement dans l'excuse, ce qui dit déjà un petit peu à la fois euh, l'excuse, dit euh, le, le climat général dans lequel il arrive, et qui, euh, qui est un climat plutôt porté sur l'hostilité, ou le remerciement, parce que peut-être qu'il n'y a pas de l'hostilité, mais de l'hospitalité et le l'hostice. C'est le même terme qui vaut pour l'hospitalité et l'hostilité. Et on a eu on a beaucoup de, de travaux de philosophes euh, ou de chercheurs euh, sur le fait que dans l'hospitalité, il y a à régler le problème de l'hostilité. Et donc, il le voit bien, c'est ça qui m'intéresse dans ce, dans ce propos. Il voit bien, il voit tout ça. C'est un peu l'intelligence de la frontière. C'est l'intelligence des gens qui arrivent et qui, d'une certaine façon, nous voient, nous, euh, peut-être mieux que nous sommes, c'est-à-dire avec notre, euh, notre ambiguïté. Est-ce qu'on reçoit bien ou est-ce qu'on ne reçoit pas bien Il y a, en particulier en Afrique, de très nombreuses sociétés et cultures dans lesquelles il existe un langage de, de l'hospitalité. Chez les Aoussa en particulier, en Afrique de l'Ouest, qui circulent entre le Niger, le Burkina, le Nigeria, le, le Bénin, le Togo, il y a toute une culture à la fois de la mobilité, de l'accueil de l'étranger et de l'hospitalité, avec un mot qui est le Zumunchi. Et le Zumunchi, c'est à la fois l'accueil et le lien. C'est la mise en relation avec un, avec un étranger. On ne, on ne lui demande pas forcément euh, d'être connu, on ne, on ne doit pas forcément l'aimer euh, ni être son ami. Simplement être convaincu, comme on l'est dans ce nombre de sociétés aussi euh, au Sénégal, par exemple, au Mali et de nombreuses autres sociétés euh, en Afrique et de par le monde, on est convaincu que euh, l'accueil de l'étranger est ce qui permet de faire tourner la société. C'est la société qui marche comme ça, accueillir pour être accueilli soi-même ailleurs, euh, chez les Aoussa que j'ai mentionnés, mais dans la culture arabe également, chez les Hazaras en Afghanistan, il y a des mots, il y a des espaces, une pièce pour l'étranger qu'on garde. Il y, a, euh, il y a de la nourriture, il y a le verre d'eau systématiquement. Il y a donc toutes ces, tous ces gestes et toutes ces choses qui manifestent que, oui, on accueille cette personne qui vient comme on sera accueilli soi-même ailleurs dans un autre contexte. Je pense que c'est un petit peu tout cela que cette personne a en tête, en venant euh, ici et en se demandant qu'est-ce que nous avons nous dans nos têtes et est-ce que nous avons perdu ou est-ce que nous avons encore quelque part les mots, les choses, les lieux pour euh, cette hospitalité.